For real La première solution de formation qui intègre tout au long de son parcours la transposition on-the-job. Avec des impacts immédiatement visibles en situation professionnelle. En adaptant l'apprentissage au rythme aux préférences de chacun et aux priorités du moment de l'entreprise, avec un dispositif pédagogique innovant et digital afin de faire gagner toute l'entreprise dans la durée. For real